La Tunisie convoque son ambassadeur au Maroc pour consultation. En réponse à une démarche marocaine similaire, suite à la réception du chef du front polisario, Ibrahim Ghali, par la Tunisie dans le cadre du Sommet international de Tokyo pour le développement en Afrique, TICA La Tunisie a convoqué son ambassadeur au Maroc pour consultation, ce samedi, après une démarche marocaine similaire, qui avait eu lieu vendredi, suite à la réception du chef du Front Polisario, Ibrahim Ghali, par la Tunisie dans le cadre du Sommet international de Tokyo pour le développement en Afrique, TICA Le Maroc a convoqué son ambassadeur en Tunisie, Hassan Tarek, dans la journée du vendredi, après la réception du chef du Polisario, par le président Kai Sayed, considérant cette démarche comme un acte dangereux et sans précédent dans un communiqué le ministère marocain des affaires étrangères a déclaré que cela blesse gravement les sentiments du peuple marocain et de ses forces vives annonçant le retrait de sa participation au sommet ICAD 8 qui se poursuivra pour les journées du samedi et du dimanche en tunisie dans un communiqué le ministère tunisien des Affaires étrangères a exprimé son profond étonnement face à ce qui a été déclaré dans le communiqué du Royaume du Maroc évoquant « un préjudice inacceptable contre la République tunisienne » et une mésinterprétation concernant la participation du Polisario au sommet. La diplomatie tunisienne a souligné que la Tunisie maintient sa complète neutralité sur la question du Sahara, dans le respect de la légitimité internationale, une position ferme qui ne changera pas, tant que les partis concernés n'auront pas trouvé une solution pacifique acceptable pour tous. Le ministère des Affaires étrangères a souligné son attachement aux résolutions des Nations Unies et aux résolutions de l'Union africaine, dont la Tunisie est l'un des fondateurs. Contrairement à ce qui était affirmé dans le communiqué marocain, l'Union africaine, dans un premier temps, en tant que participant majeur à l'organisation, TICAD 8, a fait circuler un mémorandum invitant tous les membres de l'Union africaine, y compris le Polisario, à ajouter le communiqué des Affaires étrangères. Dans un deuxième temps… Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que le président de la Commission africaine avait adressé une invitation individuelle directe au polisario. Selon le ministère, la Tunisie a respecté toutes les procédures d'organisation liées au sommet, conformément aux références juridiques africaines relatives à l'organisation des sommets, des conférences et des réunions de partenariat. Les affaires étrangères tunisiennes ont affirmé le souci de préserver ses relations historiques amicales, fraternelles et historiques avec le peuple marocain. La diplomatie tunisienne a catégoriquement rejeté le contenu du communiqué marocain accusant la Tunisie d'adopter une position agressive envers le Maroc et de nuire aux intérêts marocains. Tard dans la soirée du vendredi, la présidence tunisienne a annoncé, dans un communiqué, que le président Saïd avait reçu le chef du Polisario, qui conteste la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara. Rabat propose une autonomie élargie du territoire du Sahara sous sa souveraineté, quant au Polisario, il appelle à un référendum d'autodétermination, une proposition soutenue par l'Algérie, qui accueille des réfugiés de la région. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.